les soleils du Connemara. Les paysages se firent plus amples, secoués par les vents, ils se brisaient, se perdaient, comme la mer éclatée par la houle, de si loin venu. Le gris immuable des eaux installait sa nuit, un gris aux mille nuances de solitude, un gris de peine aux jus noircis d'angoisse, un gris qui durait des jours, des semaines, le ciel se posait alors sur les toits de tuiles rousses, descendant en un brouillard sépia jusqu'au pré-gorgé d'eau, et par plage couvrait la tourbe. Alors parfois, un ray de lumière perçait ses cieux désespérés. Il embrasait alors de couleurs toutes les rancœurs du ciel, et la mer racontait un enfer flamboyant de verres orangés, de rouges brûlés, de jaunes, meurtris de bleus, ces jours de pluie au ciel nimbé de lumière faisaient naître une autre vie et enfanter les soleils du Connemara.